Principale préoccupation m'aum req le noir bayer m'aum req le noir d'églou donc et je pense que c'est une situation bouillou monde et am bouillou mon atoller le peuple parce que mon vie ou existé là qui n'est pas le peuple, peuple n'existe pas mais il existe il existe bel et bien moi n'yons n'aimantiné reine amouna kadou kendou l'endig et pourtant n'yom req moi il est mouhammed diop commencez l'église introduction n'y aum req le noir bayer n'aum n'y aum n'y aum n'y conséquence acte bouillou posez ils peuvent ressentir. Ils peuvent poser. Que ce soit les que ce soit les gouttes, ils peuvent se conséquences des actes qu'ils posent. Donc encore une fois, je salue saluer sens de responsabilité. Et puis je je ne sais pas si vous avez vu ça. Si vous avez vu ça, que le Sénégal vu et Vous une promesse de paix avez vu ça. Vous avez Vous avez vu ça. Vous avez vu ça. Vous avez vu Vous avez vu que Vous avez vu que Vous avez vu euh, tous les coups sont permis. Si vous voulez, vous voulez Si que que que vous élection. que vous il a millions de Sénégalais, des milliers de Sénégalais qui ont en qui est le depuis le début. y la direction des élections, il le Conseil constitutionnel et direction des élections. Il y des élections. Il le premier élément. Il qui est Il a qui qui élément élément il connaît que les gens qui ont une liste de l'homme qui ont été les les gens de qui qui qui nous avons des choses. Nous sommes tous les qui Nous qui des Nous Nous Nous des du juge. Madame, il n'y a que le juge, mon mon Mohamed Diop l'île une mandat d'arrêt, qu'elle des ou le mandat d'amener, qu'elle Donc, il faut que nous ayons insécurité juridique. Donc, l'eau aussi interpellé La responsabilité des autorités, la responsabilité de l'État, nous mm -hmm. aussi nous en que société il faut juger. Ce ne sont pas les, les acteurs du secteur de la justice qui ont justice. C'est une affaire de la société. École, il faut école. Santé, santé. du vous à à okay. remercie mm. de vous dire de agriculture bouillé faire qu'un boulain semences, bouillages et semence ou le mignac madame bouillac et dieu ou le mignac ingréditio qu'un boulain d'eigues non lignan de mes deux membres tout décès de mouvement de contestation la revalorisation de la fonction enseignante des 10e mondiales n'est ni ben katar à donc on a de l'eau l'omane beaucoup netti approche bien à Dina d'un acoui indiqué or tanby moyenne n'y ferait bel et pour l'eau réunit société b new york new banko bayi adnion parce que vous fait qu'elle la case de birama brûle et on est à ma Lakagul, wow, mana lak Donc, encore une fois, pour revenir à ta question, euh, Khadija, nous discours. Sénégalais nous Pour Sénégalais nous le nous nous donc Hawaïens ne sont pas les Encore une fois, Sénégalais ne sont les Japonais ne sont pas les mêmes. Ils sénégal sont pas nous coalition en coalition à Askanwi. Nous sommes sur soir Mais nous avons dit coalition à Askanwi. Nous avons marche, rassemblement, nous avons au le c'est la deuxième phase. Nous avons dit que nous sommes en de se battre, de se battre, de de la de si vous avez des nous à faire, vous pouvez vous demander, vous pouvez vous demander, vous pouvez vous demander, vous pouvez vous demander, vous pouvez vous demander, vous pouvez vous croire vous c'est un ressenti. Ouah, les n'y a pas mal. am, a y, yo y a il faut qu'on y ait de l'usure. Moi, les ouahs républicains, ham que la politique ça a dû quoi inventer pour faire violence. La public, la rép, la politique, d'un quoi inventer, société humaine d'un quoi inventer pour faire violence. Mais politique améric, le violence ouahs d'accout, menacent sous toutes ses formes. Violence de fabriquer une forme. D'avoir une violence physique. Maman, les gens, m'ont dit qu'ils m'ont dit que, écoutez, ils m'ont dit. une violence morale. Mmh. Mmh. Mmh et y gis espace. Am y une violence symbolique am une violence psychologique. Je ne sais pas si de violence ne sais pas de de pas de la de à des résolutions des conflits, nous sommes les pandaudés. egg. sommes les de nos retours. Donc, si point de dans une les pandaudés. Nous sommes les Nous les pandaudés. Nous sommes les pandaudés. Nous sommes les pandaudés. Nous sommes les pandaudés. Nous sommes am Nous am solo, à ce fait qu'on est l'image de quoi qu'ils sont aux prises de parole de fnico moi encore une fois la direction des élections ligue et bimouard et qui gong et moudefco le conseil constitutionnel aussi n'oublie du coup des grecs tu vois l'élection parce que nous n'y a pas n'est qu d'un faille nec 12 mois sur 12 365 jours à ce que nous sénégal d'une nous faille un oui. une nuit au sénégal mais mon oreille bouffé qu'une élection d'autres n'est qu'il est dégueu ma pareille d'un beau ambelle rupture de confiance pour maintenir un moment donné proposer une haute autorité de la démocratie pour comment il est indépendante les faits et yochamantini d'une est une monnaie c'est tout Lien que je maintiens moi y chausse, tu vois l'élection qui s'est négale. Banga, je m'entends y n'importe manière régler définitivement. Banga, je maintiens fantasy robe y doit tout l'arm. Rayente y doit tout l'arm. Votre divan y aussi y doit tout l'arm. Lolo aussi d'ailleurs réitérer. Ne d'afin, am une régression démocratique. Moi, ma quinze ans, amoulon deux ans. Dès l'océan, je l'entends y a démocratique. Loin par rapport président Abdoulaye Wade, bientôt l'équipe 2011. Moi, modèle élection y qui Djossman Gom Djokocher Gay.